Problème de psychodes. Les psychodes sont des mouches de l'humidité. Et dans ce bâtiment, donc, on retrouve des centaines de psychodes vivantes ou mortes. Donc ça ressemble à ça. Ça ressemble à une petite mouchette avec des, des très longues, très larges ailes. Donc vivant, ça ressemble à ça. sur les mouches de l'humidité un peu, un peu partout sur les plafonds, sur les murs euh, donc le problème initial de cette psychode vient d'ici voilà ce petit carré ici donc tout, tout ici on voit qu'il y a un affaissement donc, il y a une chambre de visite pour les égouts et alors donc, il doit y avoir un problème d'infiltration quelque part et en fait l'eau s'infiltre sur ce, sur ce mur-ci et ce mur-ci en bas est humide on va descendre, on va voir donc on est descendu Là on est, on est au niveau du jardin, et on voit bien que ce mur-ci est complètement humide. Et donc ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est de, de retirer en haut les, les, les, les, les, clinkers, les clinkers, et re, refaire un petit peu la, la fondation. Et ensuite ici, donc, euh, injecter un produit anti-humidité pour éviter que ça, ça devienne plus grave que, que ça ne l'est à l'heure actuelle.